Pardon. Nous en sommes à la période de questions. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Le Dr Brooke Fowles, chef respecté du, du département de soins critiques de l'hôpital à Brampton, a été licencié au mois de janvier 2021. Le Premier ministre a reçu la question suivante des médias. Et, et, car qu'il avait appelé le PDG concernant les tweets du docteur le 2 février 2021. Le premier ministre avait dit, et je cite, concernant ces appels, c'est 100% faux. Et cela ne s'est pas du tout produit. Cependant, des enregistrements publiés par W5 montrent que ce n'est pas... Peut-être pas ce qui s'est passé, au contraire. Donc ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre défend les déclarations de l'époque à la lumière des preuves de W5, et contraire à ce que prétend le Premier ministre? Ministre de la Santé, au moment de ces déclarations, mon bureau et le bureau du Premier ministre n'avaient jamais entendu parler de cette personne et ces déclarations restent fausses. D'ailleurs, William Osler a déjà reconnu publiquement qu'à aucun moment le Premier ministre n'a donné quelques, quelques conseils, que ce soit concernant les ressources humaines de l'hôpital. Depuis le début de la pandémie, notre, bu, notre bureau dépend des conseils du médecin euh, hygiéniste en chef et nous avons agi en fonction de ces conseils et de quiconque et de personne d'autre. Question complémentaire. Et Monsieur le Président, hier, la ministre de la Santé a dit exactement la même chose, qu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Cependant, le, les documents de W5 montrent tout le contraire. Et l'enregistrement effectué du PDG, Mohamed, euh, du, du docteur David 16, Mohamed, le 16 novembre 2020, confirme cela, et je cite, « J'ai reçu des avertissements à de nombreuses reprises que les représentants du gouvernement ont la mémoire très longue. Ils se souviennent de tout. C'est de cela que nous avons peur. » Ils ont peur, disait le docteur Mohammed. il a également dit, et sur le même enregistrement que le premier ministre de la province l'avait appelé à de nombreuses reprises. Donc, voici ma question. Est-ce que le premier ministre défend ce qu'il dit, que rien de tout cela ne s'est produit, qu'il n'a pas appelé le PDG du système de santé, William Hossard, à de nombreuses reprises en 2020? La ministre de la Santé, le premier ministre a parlé avec le PDG de l'hôpital, mais il a traité des questions liées à la pandémie et à la santé. Pas d'autre chose qu'on n'a pas entendu. Comme chef, de le, la chef de l'opposition officielle peut se souvenir, beaucoup de médecins euh, avaient beaucoup à dire sur la pandémie, mais aucun, euh, mesure, aucune mesure n'a été prise contre eux parce qu'ils avaient droit à leur opinion. Les opinions qu'on utilisait, c'était les opinions du Dr. Williams et par la suite le Dr. Moore et les autres conseils officiels du gouvernement. Question complémentaire finale les gens de l'hôpital ont dit au Dr Fowles qu'il était préoccupé que le financement de d'autres initiatives de santé et des projets serait à risque. Il se sentait intimidé et menacé, il semble. Le chef de, du personnel euh, a dit au Dr Fowles en novembre 2000. Euh, 2020 et je cite, c'est comment ils jouent le jeu. Ce sont les gens qui payent, ils peuvent être méchants et on ne sait pas qu'ils sont méchants. C'est ce qu'ils disent sur le gouvernement, le premier ministre de cette province. Pourquoi est-ce que le chef du personnel de l'hôpital pensait que le premier ministre et son gouvernement étaient méchants, si parce qu'il avait pas d'appel du premier ministre au PDG de William Osler la ministre de la Santé. Il n'y a pas de raison pour que ou, qui que ce soit se soit intimidé. Il n'y a eu jamais de mesures qui ont été prises. William Oster a déjà reconnu publiquement qu'il n'avait pas de directives ni de conseil, quoi que ce soit, par le premier ministre de la province. Et on avait même entendu parler de cette personne jusqu'à ce qu'on levé ces allégations. Comme j'ai dit avant, ces allégations sont catégoriquement fausses. Et le sort conseil qu'on suit, c'est le docteur Mo et ses conseillers, et ça va continuer à rester le, le même. Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question est au, au premier ministre, peut-être la ministre de la Santé pense au fait qu'ils ont encore peur de ce que le gouvernement pourrait faire. C'est pourquoi... Et, et on dit que cela n'a pas lieu. Le, mais le Dr. Falls a dit clairement dans la dernière entrevue, après qu'il a envoyé un gazouille sur la pandémie le 5 novembre, le PDG avait reçu un appel de Doug Ford qui était fâché quant à ce que je disais publiquement. Fin de citation. C'est ce que le docteur Favre disait. Plusieurs personnes à l'hôpital ont dit la même chose. L'hôpital se ressentait une telle pression politique qu'ils ont appelé euh, le docteur Favre dans une réunion Zoom sur les gazouilles. Ils ont dit qu'ils avaient peur que c'était des gars méchants, que le premier ministre avait appelé. Ma question, pourquoi tous ces gens-là auraient inventé ça La ministre de la Santé. J'ai aucune idée, absolument, parce qu'il n'y avait pas de communication. Peut-être que le premier ministre a parlé avec le docteur Mohamed, mais ça serait sur des questions reliées à la pandémie. Pas des actions ou des gazouilles sur Twitter de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que le premier ministre se préoccupe. Il se préoccupait de la santé et sécurité de la population ontarienne. C'est pourquoi on continue à suivre les conseils du docteur Moore et de ses conseillers, euh, et les gens à la, euh, à la table de santé publique pour donner des conseils. Ce qui nous a servi très bien vu l'état qu'on est. On a on s'est basé sur les conseils du docteur Moore et on va continuer à le faire parce que lui et ses conseillers ils savent de quoi ils parlent. Question complémentaire. Le 5 novembre 2020, le docteur on a dit au docteur Follis que le premier ministre de l'Ontario avait appelé le chef de le, son hôpital pour se plaindre de ses tweets. Le docteur euh, euh, faire des et ça a aussi une euh, lettre pour, pour désister de son hôpital, pour arrêter d'envoyer des, des, gazouilles. des Mais gazouilles. Mais le premier ministre et le gouvernement disent euh, de, de faire. Et ça, c'est, ça porte sur le caractère de ce premier ministre et ce que lui, il a fait. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que tout le leadership de cet hôpital qu'ils pensaient qu'il fallait museler le docteur Fallis, qu'il fallait museler le docteur euh, Fallis, parce qu'ils avaient peur de leur financement qui serait à risque s'il n'avait pas de pression politique du tout pour le faire. Ce n'est pas logique du tout, monsieur le Président. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît Le leader Merci parlementaire du gouvernement. Merci, monsieur le gouvernement. Voyons ce que la chef de l'opposition dit. Nous étions tellement fâchés qu'on voulait passer au geste, mais vous avez raison. On a passé au geste. Ce qu'on a fait, on a fait construire un tout nouveau hôpital pour Brampton. On était tellement fâchés, on a décidé qu'on allait donner une école de médecine à Brampton. On était tellement frustrés qu'on a dit pourquoi on ne donne pas de meilleurs services go à Brampton. Monsieur le Président, on était tellement fâchés qu'on a dit qu'on va envoyer des millions de dollars de plus pour des soins de longue durée pour cette région. Or, si on était fâchés, c'est l'échec euh, complet des libéraux et des néo-démocrates qui n'ont jamais livré quoi, sur la marchandise pour Brent, quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on fait depuis la première journée, n'est-ce pas, le collègue? On livre la marchandise pour la population de Brampton, y inclut. Un nouveau un nouvel hôpital, nouveaux soins de longue durée, nouveaux euh, établissements d'éducation, des soins des transports en commun. La députée d'en face devrait être de notre côté et travailler pour Brampton. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, c'est très clair ce que le Premier ministre de cette province devrait faire, c'est d'admettre ce qu'il a fait en novembre 2020 et dire clairement à la population ontarienne ce qui s'est passé. Tout le monde sait comment ce Premier ministre a traité la pandémie. Des centaines de milliers de personnes ont attrapé la COVID. Des milliers et des milliers de personnes ont perdu leur vie. Les médecins qui ont parlé contre la réponse terrible ce gouvernement euh, contre la pandémie devraient être rendus pas congédiés. Les PDG des hôpitaux ne devraient pas se préoccuper si la vengeance du Premier ministre menacerait son financement. Ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre fait ce qui s'impose et qu'il explique Qu'il demande des excuses au Dr. résoudre santé aux Ontariens et Ontariennes. Et non seulement on devrait demander des excuses, mais on demande aussi qu'il promette de ne jamais menacer le financement des soins de santé d'un hôpital parce qu'il n'est pas content, parce qu'il veut museler ses critiques. Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, ce que la chef de l'opposition fait, c'est souligner son euh, euh, échecs. Cette députée qui a eu l'équilibre en 2011 et 2014 et, et est-ce qu'elle a fait quelque chose pour aider Brent? Non. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Ils ont, en appelé le gouvernement. Euh, rien. Qu'est-ce qu'on a accompli? Euh, accompli un hôpital tout flambant neuf pour la population de Brent. Ils ont voté contre ça, oui une université toute nouvelle pour Brampton. Comment est-ce qu'ils vont voter contre ça? Des millions de dollars, des soins de longue durée, comment est-ce qu'ils ont voté contre cela? Et on a vu dans les taux d'assurance, les taux qui sont augmentés, comment est-ce qu'ils ont voté contre? Quand on parle de la pandémie, il n'y a pas aucun endroit en Amérique du Nord qui a eu un meilleur résultat que la province de l'Ontario euh, suite au travail dur de cette ministre de la Santé, de ce premier ministre et ce groupe parlementaire qui appuie toujours la population de l'Ontarienne et en particulier la population de Brampton. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. La Chambre reviendra à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante. La députée de Park Daylight Park. Merci, M. le Président. Merci ma question s'adresse au Premier ministre. On a signé finalement l'entente avec le gouvernement fédéral de 10 dollars pour les services de garde. Mais arrêtez la pendule. Je vais demander du côté du gouvernement de ne pas répéter ça, s'il vous plaît. Je demande au ministre de l'énergie de, euh, de revenir à l'ordre. Je préviens le ministre de l'énergie. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. La députée de Parkdale, Park à la part mais les parents euh, qui ont une place pour leur enfant, mais très peu, l'objectif devrait être d'avoir une expansion d'au moins 150 000 places pour maintenir le pas avec la demande. Le Premier ministre se vante qu'il va créer 86 000 nouvelles places, mais cela inclut 15 000 places qui ont été déjà créées et 22 000 qui sont déjà en processus. Donc la réalité, c'est que c'est seulement 50 000 nouvelles places. Un tiers du minimum dont a besoin l'Ontario. Ma question au Premier ministre est qu'est-ce que vous allez dire aux familles quand il n'y a pas de place en garderie pour leurs enfants Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, contrairement aux députés d'en face, on a signé une meilleure entente pour l'Ontario qu'on a signée et nous sommes fiers d'être dans cette province et de défendre l'intérêt de la famille, d'avoir 3,4 les 13 millions qui ont été offerts pendant une période. Oui, 86 000 nouvelles places pour avoir de l'accès à l'abordabilité dans les services de garde d'enfants pour les familles ontariennes. On va avoir une réduction de 25 sur ce plan à rétroactif à, au 1er avril. Et on va réduire les coûts du système le plus cher. Et oui, on va livrer des garderies à 10 d'ici 2025. C'est positif pour les familles, ça va on va, ça va appuyer la reprise économique. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement fédéral et d'avoir une bonne entente. Question complémentaire Je ne peux pas croire que le, premier, que le ministre est fier d'être la dernière province à signer l'entente. Même si le gouvernement avait fait son travail et voulait créer plus de places, ils n'ont pas fait le travail pour assurer que ces places pourraient être, avoir de la dotation personnelle. Pour recruter des travailleurs en service de garde, il faut payer comme il faut. Après des années avec peu de paiement et de mauvaises conditions de travail, on a un manque de travailleurs dans les services de garde d'enfants. Et... Sans faire la même chose, on aura la même crise qu'on a depuis les années sans avoir de l'embauche des gens. Pourquoi ce gouvernement ne s'est pas engagé à avoir une augmentation des salaires et d'autres améliorations La raison de base, le ministre de l'Énergie, sous notre plan de ce gouvernement progressiste conservateur, on va réduire les frais des familles. Cette année, les familles vont épargner 4 000 et ça va augmenter à 12 000 d'ici 2023. C'est des épargnes importantes pour notre économie. On essaie d'aider l'économie. Et En le faisant, on veut s'assurer que les femmes peuvent rentrer dans euh, revenir sur le marché du travail et pour qu'on puisse, qu ne soit pas obligé de choisir entre les services de garde il faut célébrer que c'est un succès et il y a du de, de leadership interprovincial pour travailler avec le gouvernement fédéral et pour avoir accès à des, des services de garde partout en Ontario. Question su euh, suivante, la députée de Flamborough Merci. Ma question est aussi pour le ministre de l'Éducation. Dans la province de l'Ontario, les coûts de services de garde sont inacceptables pendant les ont été inacceptables pendant la période wynne Duke. Quand nous sommes arrivés au gouvernement, on avait les coûts les plus élevés pour les services de garde. L'héritage le... d'Windsor Wynne, de manque de services de garde et de places, c'était vraiment un problème. Mais depuis quelques mois, le Premier ministre du gouvernement a négocié de façon continue avec le gouvernement fédéral pour avoir la bonne entente pour les services de garde d'enfants. En reconnaissant la composition de ce réseau en Ontario, est-ce que le ministre peut reconnaître comment ce gouvernement a eu du service de garde d'enfants plus abordable et durable pour les familles ontariennes? Le ministre de l'Éducation. Merci. Je veux me remercier la députée de Flambor glenbrook de son leadership dans ce Parlement qui a représenté bien sa famille et en demandant que le gouvernement fédéral donne une bonne entente. On a réussi à l'avoir avec plus de flexibilité du financement qui donne de l'argent. Le contrat sera un, un, entre le Parti libéral et les progressistes conservateurs, c'est que vous aurez accepté la première offre. Ce euh, ne serait pas 10 d'ici 2025. Et euh, les libéraux fédérales, on l'a accepté. Ça, on, on pris cinq euh, années de financement. Ils l'ont attribué sur quatre ans. Pour, et nous, on a changé pour assurer qu'il y ait 10 dollars de, de, par jour. Mais nous respectons quand même la décision des parents de faire le bon choix. On a lutté pour assurer qu'il y ait une bonne entente pour la population ontarienne et des choix dans les services de garde. Question complémentaire, je veux remercier le ministre qui a travaillé sans relâche pour avoir cette entente excellente pour l'Ontario. Les députés de l'opposition ont essayé de mettre la pression sur le gouvernement d'accepter n'importe quelle entente. Mais nous savons que les enfants et les parents dans cette province méritent une entente pour qu'il y ait des services de garde plus abordables et plus durables. Il faut avoir un, une entente qui suit ce qu'on a décidé déjà. L'opposition a demandé au gouvernement de signer la première entente disponible. Alors, est ce que le ministre de l'Éducation peut dire à la Chambre ce qu'il a pu avoir pour les familles ontariennes en étant ferme et en défendant ces familles, les familles ontariennes? Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Ce qu'on croit dans ce Parlement, dans ce parti en tant que progressiste conservateur, c'est de protéger le choix des parents. Et c'est ce que la province a fait à protéger des services de garde à but lucratif et sans but lucratif où n'importe où les parents décident d'envoyer leurs enfants. Nous sommes la seule province dans la fédération où on a investi 2,9 milliards de dollars de plus et beaucoup de flexibilité de déplacer de l'argent d'une année à une autre pour avoir les 10 dollars par jour. C'est vraiment une bonne entente pour aider financièrement la population. 4 000 d'épargne, 12 000 d'ici 2025 et 86 000 places, 16 000 nouveaux travailleurs. On restaure l'espoir et on met l'économie sur la bonne voie. Merci, Question suivante. Monsieur le Premier ministre. Speaker. Monsieur le Président, le gouvernement a essayé d'éliminer l'ordre de médecine traditionnelle chinoise avec le projet de loi 88. Quand des milliers d'Ontariens se sont soulevés, le gouvernement a reculé et a dit qu'il travaillerait avec l'ordre pour répondre aux préoccupations qu'ils avaient entendues mais le gouvernement n'a pas nommé assez de membres au conseil d'administration pour que l'ordre continue à faire le travail nécessaire ce que la voix qu'ils ont dit quand est-ce que le gouvernement va nommer des membres au conseil d'administration de l'ordre des praticiens des médecines chinoises traditionnelles et d'accomputeristes pour qu'ils puissent remplir leur mission la ministre de la Santé. Merci et merci à la députée de la question qui est très importante pour beaucoup de gens. Vous savez que notre gouvernement a essayé d'avoir plus de gens qui travaillent en réduisant les fardeaux de réglementation pour payer les gens qui sont des pratiquants de la médecine traditionnelle chinoise. Par le passé, on a eu des problème. Beaucoup de gens n'ont pas passé l'examen en, en anglais. Ils ont demandé de le faire en chinois et on a donné notre accord. On, va, on avance dans cette direction. On s'attend qu'on aura des gens dans le peu de temps afin de traiter de cette question, pour que plus de gens puissent exercer la médecine traditionnelle chinoise et pour donner de l'accès aux soins dans toute la province. Question complémentaire. Merci. Les gens qui exercent la médecine traditionnelle chinoise ont besoin d'un engagement de ce gouvernement d'assurer que leur titre est protégé et que leurs aptitudes sont reconnues. Des gens comme Anne de saint jacob a dit c'est aussi important à moi, en tant que... De, des praticiens euh, chinois et d'acupuncture pour que l'organisme de surveillance existe en sachant qu'ils sont redevables envers cet ordre. Sinon, les gens ne vont pas avoir des services. Ces professionnels de santé inscrits, ce sont souvent des propriétaires de PME qui ont besoin de rassurance pour pouvoir fonctionner. Quelle rassurance est-ce que la ministre va nous donner Qu'à ces des membres sont nommés au conseil d'administration de l'ordre des praticiens de médecine traditionnelle chinoise et à computerisme, et avant l'élection, la prochaine élection, pour que ça soit reste dans une impasse. La ministre de la Santé, on reconnaît qu'il y a beaucoup de, de, de, de gens et nous savons que l'Ordre va réglementer quatre nouveaux membres sont ajoutés à l'Ordre d'administration pour l'Ordre des euh, professionnels de la médecine traditionnelle euh, chinoise et d'accomputeristes et ça sera fait bientôt. Question suivante, la députée du York Sud... Ma question s'adresse au premier ministre. Payer de l'argent à protéger ses libertés par la liberté de l'expression, mais d'avoir des annonces partisans mine la démocratie. Ce ministre qui dit qu'il veut respecter les contribuables utilise des publicités en disant que l'économie ontarienne se porte mieux huit semaines avant l'élection. Je le vois non seulement, je à la radio, mais je le vois dans l'ascenseur de mon condominium. Il dit qu'il euh, a attaqué les libéraux quand ils ont changé les règles, mais en fait, le Premier ministre est un libéral. Ma question au Premier ministre est ce que c'était approprié d'utiliser l'argent des contribuables pour dire que l'économie se porte mieux huit semaines avant l'élection À la réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Le problème que le député a de ce côté-là. Il est fâché que l'économie est plus forte. Il est fâché des investissements qu'on fait dans toute la province de l'Ontario. On sort d'une pandémie très difficile, la pandémie que le, mini, le député renie qu'elle existe. Et on veut s'assurer que l'économie soit sur la bonne voie et on dit à tout le monde que l'économie est sur la bonne voie. Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce a investi des investissements, vient d'annoncer des investissements quant à la création d'emplois. 2 500 nouveaux emplois et des milliers qui vont accompagner ces investissements et c'est parce qu'on a un, un, un gouvernement majoritaire fort, progressiste, conservateur, et on va bien sûr avoir une élection le 2 juin. Je suis content d'entendre que le euh, député ne sera pas candidat parce qu'il sera occupé avec euh, sa campagne de chez la chefferie au fédéral. Il utilise les ressources de cette chambre pour, pour euh, cette euh, course à la chefferie. Mais nous, on va continuer à travailler pour les Ontariens. Question complémentaire on... On a eu une pandémie très sérieuse, mais ce gouvernement a causé une pandémie de santé mentale, d'opioïdes, d'emploi et de chirurgie oncologique et de retard de toutes sortes de chirurgies. Les électeurs sont fâchés que le leader parlementaire était fâché qu'on réponde. Ce n'est pas la période des réponses, c'est la période des questions. Quand le leader parlementaire ne répond pas à la question, il montre qu'il n'est pas une Réponse. Mais quand il y a euh, une question complémentaire, je ne peux pas répondre. Il euh, euh, insulte mes électeurs et les électeurs de toute la province. Le leader parlementaire démontre qu'il n'est pas seulement une banqueroute morale, mais qu'il est une brute euh, intimidante. Je vais demander aux députés de retirer ses commentaires. Je l'ai retiré. Conclusion, s'il vous plaît Mais contrairement aux membres du de son groupe parlementaire, je n'ai pas peur de lui. Pourquoi le gouvernement n'a brisé une promesse de changer les règles de publicité Interruption du président. Le député peut se rasseoir. Le leader parlementaire du gouvernement veut-il répondre c'était une question équilibrée, Monsieur le Président. J'ai toute confiance que les gens de Markham Stouffville sont bien représentés, mais évidemment... Je n'ai pas peur de mettre mon nom sur le bulletin de vote et de les laisser de passer jugement si j'ai fait un bon travail en pas. J'ai donné un engagement à, à la population de markham Stouville que je livrerai et c'est parce que j'ai beaucoup de collègues derrière moi qui m'aident, Monsieur le Président. Je suggère la raison pourquoi le député est devenu personnel. Parce qu'il ne peut pas livrer ce qu'on livre mais le 2 juin, ils vont avoir un autre député avec nous de ce côté-là. Et on va continuer à livrer la marchandise pour la population. Je, il peut devenir méchant ce qu'on va continuer. On va continuer à travailler pour la population de la province. Alors, s'il vous plaît, la question suivante. Le député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la population d'Oxford, j'aimerais poser une question à la ministre de l'Infrastructure. Depuis trop longtemps, les familles, les entreprises et les fermes n'ont pas de connexion Internet pour leur jour vie quotidienne. Moi, j'ai porté attention au projet de loi 83 pour savoir que peu a été dit par l'opposition pour l'internet à haute vitesse dans le sud-ouest de l'Ontario. Ils sont plus préoccupés à connecter la province dans le nord. Je sais contrairement à l'opposition, le gouvernement est concerné à connecter tous les parties de la province et pas seulement une certaine région. En m'adressant à vous, est-ce que la ministre de l'Infrastructure nous dirait comment le financement va bénéficier la population du sud-ouest de l'Ontario le député de brampton West. merci et merci au député d'Oxford d'une question incroyable. Notre gouvernement sait que c'est critique d'avoir accès à l'Internet à haut débit pour les familles, les entreprises et beaucoup de gens. C'est pourquoi on veut avoir de l'Internet à haute vitesse partout dans la province d'ici 2025. C'est l'investissement le plus important de toute province et tout gouvernement au Canada. Avec partenariat avec le gouvernement fédéral, on aura 5 millions de dollars pour euh, avoir quatre, euh, connecté 91 000 foyers connectés à l'Internet à haute vitesse partout en Ontario, euh, pour s'assurer que les gens puissent apprendre, étudier euh, et aussi se connecter et travailler par Internet. Ça répond aux besoins de la communauté et on appuie la population du Sud-Ouest de l'Ontario. Merci. J'ai hâte d'avoir la question complémentaire. Question complémentaire Merci et merci à l'adjoint parlementaire de cette euh, excellente réponse. C'est bien d'être faire partie d'un gouvernement qui a dévoué euh, à euh, connecter l'infrastructure de, de la, de la, pour la population. Ce financement va améliorer la vie de mes concitoyens et assurer que les propriétaires et, et fermiers ont accès à de nouveaux marchés, expansion des services et euh, faire les frais. Je sais que notre gouvernement a travaillé à, à, à assurer que les municipalités ont les finances nécessaires pour appuyer les résidents. Monsieur le Président, en m'adressant à vous, est-ce que la ministre de l'Infrastructure donne plus de renseignements sur comment on appuie les besoins d'infrastructure à Oxford et dans toute la province de l'Ontario le député de Brampton-Ouest. Merci, le député a raison, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'acharnement pour appuyer les municipalités. Dans les notions économiques de l'Ontario, on a euh, doublé et donc ça va à 2 milliards de dollars l'investissement pour dans cinq ans. On veut s'assurer que les municipalités ont assez d'argent et que les infrastructures pour les routes, les ponts, euh, les eaux usées et l'eau potable. Par ce financement, notre gouvernement donne 8 millions à, à plus de 200 000 résidents à Oxford pour avoir accès à l'infrastructure publique. 5 millions pour le comté d'Oxford et 1,6 pour la ville de Woodstock. En investissant dans ces projets d'infrastructures, notre gouvernement dit oui à créer plus d'emplois, dit oui à avoir de la croissance économique, oui à plus d'investissements, oui à rendre notre province le meilleur endroit où vivre et travailler. Question suivante, la députée de toronto saint paul Merci. Ma première question s'adresse à la ministre de la Santé. Euh, en 2019, ma concitoyante, Margaret Lorenzo, a eu... Euh, le cancer du sein en quatrième étape, et elle a su qu'elle était aussi enceinte. Elle a suivi des traitements des médicaments qui sont pris en clinique, d'autres à la maison. Même avec une couverture, elle a payé plus de 10 dollars pour le traitement du cancer, et l'année dernière c'est 13 dollars. Il faut qu'elle prenne ces médicaments. Elle n'est pas la seule. C'est le cas pour des milliers de personnes diagnostiquées du cancer en Ontario. Et sans investissement, ils vont avoir des centaines de millions, milliards, milliers de dollars pour leur traitement. Ma question euh, à la ministre de la Santé, on a demandé d'avoir la couverture des euh, médicaments contre le cancer à prendre à la maison. Est-ce que le gouvernement va dire oui au financement du traitement oncologique sans que les gens aient un fardeau financier attaché? Merci. La ministre... Merci beaucoup pour la question. Je m'excuse de la situation de, de Margaret. Nous avons des dispositions en Ontario pour les gens qui ne peuvent pas souffrir ces couvertures à travers le programme de médicaments de l'Ontario chez et d'autres fondations, ils peuvent faire des demandes afin de recevoir de l'aide, afin de payer pour leurs soins, les soins de cancer et d'autres problèmes. Complémentaires, je pose la deuxième question à la ministre encore une fois. La, le cancer des saints a un impact sur les femmes et le fardeau financier continue à augmenter pour ces femmes, surtout en termes d'inégalité dans l'année 2022 en Ontario. Cela s'est empiré pendant la pandémie, comme vous le savez, Monsieur le Président. Cela a touché de manière inégale les femmes. Dans les jours, en attendant, à voir le budget de, du printemps, je pose la question encore une fois oh. Caucus conservateur et à la ministre, est-ce que ce gouvernement va s'engager à un système qui est couvert à 100 pour les médicaments à domicile afin de s'assurer que les femmes et n'importe qui qui souffrent de cette maladie de la? du cancer, peut recevoir de l'aide sans souffrir de ce fardeau financier. Est-ce que nous allons voir cela dans le budget? Merci, M. le Président. ministre de la Santé, oui, nous, reco nous reconnaissons que beaucoup de personnes font face à des difficultés financières dans la province afin de prendre soin d'eux. Nous avons des programmes en Ontario, en vertu de ce programme de l'Ontario, de, tri de Trillium et d'autres vertus. Pour l'instant, nous n'analysons pas une couverture universelle, mais nous avons cette assistance en vigueur pour ceux et celles qui en ont besoin afin d'avoir accès à leurs médicaments pour l'instant et aussi pour le futur. Prochaine question. Député de Glengarry, Prescott-Russell. Monsieur le Président, le, le secteur touristique a été le dernier à ouvrir le ministre de l de, du Patrimoine a déclaré l'année dernière qu'il y avait un programme qui allait aider ce secteur. Six, six mois plus tard, il n'y a pas eu un déversement de ce financement qui a été promis, des milliers de dollars qui n'étaient même pas suffisants. Aucun prestataire n'a reçu ce financement. Est-ce que la ministre va s'assurer que ses prestataires vont recevoir le financement nécessaire d'ici le 1er avril. Réponse, ministre des industries du patrimoine, du sport du et de la culture. Je ne veux pas répondre. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. Je la remercie pour ne pas avoir répondu parce que je pense qu'elle a tout dit en ne pas répondant. Depuis 2000. 18, lorsque ce gouvernement a pris le pouvoir, il y a eu une augmentation de 193 000 ce qui provient des États-Unis aussi, et le gouvernement a coupé les financements en 2019. De ce côté de ce Parlement, nous savons l'importance d'appuyer ce, ce secteur parce que plusieurs entreprises ont été touchées suite à la pandémie. C'est la raison pour laquelle nous allons offrir Offrir un plan de crédit de deux ans pour appuyer ces entreprises. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va appuyer ce secteur ou est-ce qu'ils vont attendre à ce que assez d'entreprises ferment leurs portes pour recevoir ce financement et pour recevoir l'assistance? Réponse ministre du patrimoine du, du sport pendant les deux dernières années. C'est notre parti qui a parlé du sujet du secteur du tourisme. J'ai annoncé 19 fois, j'ai participé dans des tables rondes, j'ai accompli beaucoup de choses dans ce Parlement, dans ce secteur. Intervention du président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrer la pendule, je m'excuse à la ministre. Réponse, lorsque j'ai annoncé des financements des milliers de dollars, ce sont les libéraux qui ont voté contre mon projet. Lorsque j'ai proposé un projet de 19 millions jusqu'à 50 millions, ce sont l'autre partie... Qui ont refusé. Au contraire, c'était mon parti conservateur qui avait approuvé cette proposition. Nous avons ce programme de relance de la, suite à la pandémie. Nous avons voté pour cela. Et ce sont l'autre côté de la Chambre qui ont voté contre cela. Je ne vais pas écouter aucune, ré, aucune réponse ou aucune suggestion de ce de cette députée, alors ce qu'elle ne pensait même pas à l'intérêt du public. Prochaine question, députée de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question à, au ministre associé des Transports. Après quatre ans en tant que ministre associé aux Transports, Sylvain Del de Luca n'a fait rien pour la grande région de Toronto en termes de routes ferrées. Au contraire, ils ont bâti des infrastructures qui ne fonctionnaient même pas pour la population. Intervention du président. L'autre côté de la Chambre, vous devez vous conformer. Je redonne la parole au député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Sylvain Deluca et son inaction a causé plus d'embouteillages et de su surpeuplement. Intervention du président. Député d'Ottawa-Sud, à l'ordre, s'il vous plaît. Vous avez la parole, le député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Steven De Luca et son manque d'action a créé beaucoup plus d'embouteillage et de surpeuplement sur la ligne de Young. Et il ressemble à des sardines. Suite à des actions du gouvernement libéral dans la grande région de Toronto, il y réside beaucoup de gens, des milliers de gens, et ils ont besoin d'avoir accès à des systèmes de transport pour se rendre à leurs activités quotidiennes et pour retourner à la maison. Est-ce que le ministre associé au transport peut nous dire comment ce gouvernement va bâtir le système de transport en commun pour la grande région de Toronto? Réponse ministre associé des transports. Merci, monsieur le président, le député a posé une excellente question et je suis fier d'annoncer que bien que dimanche dernier il faisait froid, nous avons annoncé une nouvelle extraordinaire. Nous avons Nous avons accompli et respecté notre promesse afin de créer une ligne de à partir de la zone d'exhibition ex et qui va se rendre jusqu'à d'autres zones, ce qui va créer des milliers d'emplois dans la province et réduire l'émission du gaz à effet de serre. Et pendant 15 années, la coalition du parti néo-démocrate et libéral, ils ont dit non. Cela va répondre à la question de peuplement et, finalement, notre gouvernement va accomplir la tâche après des années d'inaction du Parti libéral complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à, au ministre associé de sa réponse et de cette nouvelle fantastique pour la population de la Grande Région du Toronto. Je suis heureux d'apprendre de cette nouvelle que ce gouvernement va finalement bâtir un système de transport pour le centre de Toronto, cette opportunité doit être utilisée de bonne manière afin de bien bâtir ces infrastructures, surtout suite à ces inactions du gouvernement libéral et du parti néo-démocrate. Est-ce que la, le ministre associé peut nous expliquer ce que fait ce gouvernement afin d'accomplir ce projet qui va bénéficier aux contribuables Ministre associé. Merci, Monsieur le Président. C'est une préoccupation valide. Le parti de Stephen Del Luca a voté contre cela et ils ont dit non afin de rebâtir la ligne de l'Ontario pour réduire les impasses, pour bénéficier aux communautés. Ils ont dit non contre la réduction des, des gaz à effet de serre. Ils ont dit non pour afin que les gens se rendent d'un point A à un point B. Et il y a aussi le parti NPD qui ne font rien. Ils demandent beaucoup de choses, mais ils ont quand même dit non à cette ligne de l'Ontario, Intervention du président. Je vais vous avertir de votre langage. Monsieur le Président, les, le parti néo-démocrate continue à changer leur... Décision. Ils ont dit non à, afin de garder ces emplois à, au Canada, dans la province et à Thunder Bay. Notre gouvernement va de l'avant avec un contenu de 75 provenant du Canada qui seront fabriqués ici dans la province d'Ontario. Merci beaucoup, député de St. Catherine. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. En Niagara, à Niagara, l'une des choses les plus préoccupantes que nous avons vues après la pandémie, c'est que la qualité des foyers de soins de longue durée, a été touchée de manière significative parce qu'il y a une crise de dotation. La population de l'Ontario a démontré qu'elles ne, qu ne peuvent pas attendre jusqu'à 2025 pour répondre à leurs besoins. L'octobre dernier, le Conseil des familles a envoyé une lettre qui incluait des, des, des centaines de signatures provenant de résidents et de leurs familles. Je pose cette question encore une fois. Au premier ministre, nous ne pouvons pas ignorer les préoccupations des familles, des résidents en minimisant les heures de soins d'ici 2025. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à, à avouer que quatre heures de soins est trop long et à fournir... Un financement adéquat. Leader parlementaire du gouvernement. Honnêtement, Monsieur le Président, la réponse est oui. Nous, dans la circonscription du, de la députée, nous avons investi 20 millions de dollars en termes de dotation dans cette zone. Malheureusement, elle a voté contre ce projet. Ce n'est pas juste en termes de dotation, mais nous avons aussi entendu qu'ils avaient besoin d'établissements, d'édifices modernes et euh, j'ai annoncé une, un financement de 20 nouveaux lits et la mise à jour de plusieurs autres dans sa propre circonscription. Et cependant, elle a voté contre cela. Donc, je ne vais même pas l'écouter. Et nous, de notre côté de la Chambre, nous allons continuer à financer les services en Ontario grâce aux efforts du premier ministre de ce gouvernement. Et nous allons continuer à le faire dans le futur complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je repose la question au premier ministre. Je veux vous rappeler qu'ils ont besoin d'aide d'autres gens afin de gérer ces problèmes. Il y a eu plusieurs plaintes provenant de ce secteur des soins de longue durée. Ils sont des professionnels, ils adorent leurs emplois et ils prennent soin des aînés et des familles. Ils représentent des familles pour ces personnes. Cependant, ils sont épuisés. Melissa, qui est le président d'un organisme, a 18 ans d'expérience en tant que préposé. Elle a une offre de ce gouvernement, pour ce gouvernement, de okay. se rendre à Niagara juste pour un jour, parce que si vous n'offrez pas quatre heures de soins, alors vous ne réparez pas la situation pour les aînés. Par votre entremise, Monsieur le Président, est-ce que vous allez utiliser cette offre afin de vous rendre à Niagara et afin que nos membres du personnel peuvent vous montrer que votre manière ne fonctionne pas et est trop lente. Leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous le savions depuis 2018, même avant de monter au pouvoir, que nous devions faire des investissements dans ce secteur. Comparément au parti néo-démocrate, lorsqu'ils avaient le pouvoir, l'équilibre du pouvoir, ils ne l'avaient pas fait. Cependant, nous nous avons, de, nous avons décidé de, de mettre à jour 28 000 nouveaux lits. Nous avons bâti de nouveaux lits. Ce n'est pas juste un engagement. Nous offrons des investissements réels. Dans sa circonscription, nous avons investi 20 millions de dollars, mais il y a aussi 78 millions de dollars dans la région de Niagara pour les membres personnels. C'est un, un, un nombre significatif. Bien sûr, nous offrons ces financements, mais ce sont des financements pour la population, parce que c'est la population qui a aidé à bâtir ce, cette province. Ils ont bâti cette province et nous allons respecter notre promesse pour eux et pour toute la province. Prochaine question, député de York Centre. Je pose la question au ministre des Services à l'Enfance. Ce mois-ci est le mois de consacré à l'autisme et c'est une honte de la manière dont ce gouvernement a géré cette situation. La vie de plusieurs enfants pouvait être améliorée grâce à des traitements appropriés. Ils ont diminuer le programme consacré à ce service. Et ils ont dit non à mon programme et à mon initiative. Au lieu de payer pour ces traitements, pendant quatre ans, ce gouvernement ne fait que faire des consultations pour gérer la situation, quatre ans pour régler la situation, pendant qu'il y a des enfants qui continuent à mener une vie difficile. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que ça se fait que le programme consacré à l'autisme ne fonctionne toujours pas dans la province de l'Ontario? Réponse, ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour la question. Notre gouvernement s'est engagé afin de s'assurer que les enfants ayant des besoins spéciaux reçoivent du soutien nécessaire et c'est la raison pour laquelle nous avons doublé le financement jusqu'à 600 millions de dollars. Le gouvernement précédent n'avait pas répondu à ce programme et à la question de capacité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons offert une subvention pour augmenter la capacité des établissements pour ces euh, enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons cinq fois plus d'enfants qui sont enregistrés dans ces programmes afin de répondre à leurs besoins et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des investissements dans le Conseil qui va prendre en considération les besoins de ces enfants en association avec les coordonnateurs. C'est différent de ce que ce gouvernement libéral avait fait auparavant et nous, nous allons respecter nos promesses complémentaires. Ce gouvernement peut doubler le budget et cependant, ils ont des services moins de services. C'est tellement une situation tragique pour ces familles et ces enfants. Il faut financer ces secteurs parce que c'est la bonne chose à faire pour améliorer la vie de ces enfants. Et quatre ans plus tard, il y a 600 enfants qui font partie d'un programme pilote. Le premier ministre avait dit que ces familles ne devraient pas se faire des manifestations en première ligne. Donc, pourquoi est-ce que... Le nombre d'enfants a augmenté. Quand est-ce que ces familles peuvent s'attendre à ce qu'il y aura un programme approprié pour ces enfants? De, pour ces enfants Réponse, ministre des services à l'enfance. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons... 40 000 enfants qui reçoivent des services et des programmes appropriés à leurs besoins et l'opposition avait l'opportunité le, de les appuyer auparavant. et Ils ont dit non. Ils ont dit non aux enfants qui vont être desservis dans le centre à Ajax. Ils ont dit non à, aux enfants qui vont être desservis au centre de Chatham. Ils ont dit non. Au centre, aux enfants qui vont être desservis au centre à Ottawa. Ils ont continué à le faire maintes fois. Ils ont voté contre le plus grand taux d'investissement dans deux décennies. Ils ont voté contre ces investissements. Non seulement, ils l'ont fait plusieurs fois, dans plusieurs budgets. Notre gouvernement est, dé est dédié à soutenir et à appuyer les enfants ayant des besoins spéciaux. Et nous avons accompli des choses beaucoup plus importantes que le gouvernement précédent. Intervention du président, député de York Centre à l'ordre. Je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, de préférence, député de Waterloo. Je pose la question au Premier ministre. Récemment, il y a une annonce à travers l'article de CBC que le gouvernement travaille sur un plan afin de vendre des crédits en termes d'émissions de dioxyde de carbone et les empoints de carbone. Je cite, « Les entreprises vont acheter des crédits qui ne vont pas réduire les émissions, mais cela va seulement les permettre de réduire les empoints de carbone. » Ce gouvernement a adopté une approche qui... qui va adresser la question de, du problème climatique et il y a des défauts dans leur gestion. Est-ce que le premier ministre ou le ministre peut admettre que cela représente seulement un mécanisme afin de d'aider ces entreprises, ou du moins c'est que cela va vraiment réduire les, emprunts, les empreintes et les émissions. Réponse, merci à la députée pour la question. En termes du programme d'énergie propre du crédit, nous avons créé un programme qui est important comparément au gouvernement précédent qui continuait à éliminer les emplois et les entreprises en Ontario. Ils n'ont rien fait de la bonne manière. Ils ont seulement créé, créé la loi vis-à-vis -vis de l'énergie propre qui permettait de vendre des crédits à certaines entreprises. Ils ne l'ont jamais fait, mais cependant, nous, nous le faisons. Nous allons permettre à ces entreprises de d'acheter de manière volontaire ces crédits et nous allons recevoir ce financement et nous allons les rembourser aux consommateurs et les prix vont réduire. Est-ce que cela n'a pas du sens, Monsieur le Président? Le gouvernement libéral ne l'a pas fait. Complémentaire, je suis fier que vous êtes ici pour cette réponse parce que vous allez continuer à augmenter l'émission du carbone. Votre plan est pire que celui du gouvernement libéral. Je ne m'attendais pas à une autre réponse provenant du gouvernement. Ils ont gaspillé plusieurs millions de dollars. Ils ont des, éliminé des financements pour la préservation des territoires de première Nations. C'est un gouvernement qui ne suit même pas les droits et les responsabilités en termes de ce secteur. Ce système permet aux à ces entreprises de réclamer des crédits afin, et au lieu de réduire leurs émissions de carbone. Nous avons besoin de vraies actions provenant de ce gouvernement. Est-ce que ce premier ministre et ce ministre va admettre la vérité que cela va permettre à ces entreprises à empirer leur pratique au lieu de réduire les émissions. Soyez honnête avec la population, avec la population. ministre de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. C'est un crédit qui a été créé pour l'énergie propre, mais en termes de réponse à la crise de l'environnement, notre gouvernement accompli cela. Nous avons adopté des stratégies qui, vont seulement, qui ne vont pas seulement aider la province à l'Ontario, mais aussi à travers le monde. J'étais à Regina et j'ai parlé à plusieurs partenaires concernant un plan stratégique qui nous permettra des sources qui permettront de réduire les émissions, les dégagements d'émissions et une énergie nucléaire qui est propre. Nous allons électrifier des endroits comme Algoma Steel et d'autres régions. Nous ne faisons pas que parler, nous investissons en réalité. Merci. Prochaine question. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. Je pose cette question à la ministre des Services à l'Enfance. J'ai visité la semaine dernière la maison de Priyanka, une femme qui a deux enfants autistes, et elle a dit qu'un financement de ce gouvernement ne suffit pas afin de recevoir des services essentiels pour le développement de ses enfants, ce qui était disponible sous le plan du Parti libéral qui a été créé grâce aux efforts des groupes de défense, ces enfants ont besoin de programmes basés sur des preuves appropriées. Pour répondre à leurs besoins. Priyanka a reçu une réponse. qu'il y aura seulement 8 000 places qui seront ouvertes, mais cela ne représente pas une garanti un garantie pour ces enfants. Le gouvernement doit réduire les temps d'attente, les listes d'attente. Ce gouvernement devrait mettre en vigueur un programme d'ici l'année 2020 et ils ont retardé ça jusqu'en 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et ils ne l'ont quand même pas fait. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Je veux vous parler des 40 000 enfants qui reçoivent des services en vertu du programme de l'Ontario qui est un plan qui fournit des services multiples qui sont compréhensibles et qui, c'est un programme en chef de file renommé qui, afin de comprendre les besoins des familles et des enfants et l'importance des interventions à jeunes, pour les jeunes enfants, la thérapie. Euh, et d'autres thérapies nécessaires pour ces enfants. 400 000 enfants reçoivent ces services. Nous avons fait un bon progrès et nous sommes sur la bonne voie. 32 000 enfants qui ont reçu des financements, d'autres qui ont reçu l'intervention du président. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, ce mi la ministre comprend l'importance de ces services. Priyanka regarde la situation et ses deux enfants n'ont même pas trois ans. Et le soutien et l'aide dont ils ont besoin n'est pas disponible. Les parents ont peur et ils font le nécessaire afin d'aider aux enfants. Ils vendent leurs biens et leurs propriétés. Et cependant, ce gouvernement, bien que vous avez dit que ce financement a doublé, il n'a pas été attribué distribué à ces familles. Ce programme ne fonctionne pas, Madame la ministre, et ces enfants attendent. Et cette fenêtre pour l'opportunité continue à se réduire. Est-ce que la ministre va s'engager aujourd'hui sur afin que ces familles, comme les HEDPORS, au moment où ils pourront s'inscrire à ce programme et recevoir le financement. Merci, Monsieur le Président. Je veux déclarer que nos efforts sont sincères du côté du gouvernement. Cinq, nos financements représentent cinq fois plus d'enfants qui sont inscrits comparés au gouvernement précédent. C'est un accomplissement incroyable afin d'entendre ces familles, afin de comprendre leurs besoins. Cela a pris du temps, mais nous avons accompli des progrès incroyables. Nous comprenons l'importance et la partie essentielle de ce sujet. Je vais parler des 12 300 familles qui reçoivent des services. Intervention du président à l'ordre. Député de Scarborough, Gildwood. Et la ministre va finir sa déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je, mes pensées vont pour ces familles qui n'ont pas eu l'opportunité. Question suivante, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Entre autres choses, ce gouvernement a une réputation négative de secret, de manque de transparence et de gaspillage de l'argent du public dans des disputes juridiques inutiles. C'est la décision du, euh, du Premier ministre, c'est de lutter contre les lettres de mandat de son Conseil des ministres. Il a lutté et il a perdu bataille juridique après bataille juridique de 150 pages des lettres de mandat. En janvier, la Cour d'appel de l'Ontario lui a demandé à voir ses lettres euh, publiées tout de suite. Pourquoi ce gouvernement gaspille encore de l'argent du public pour prendre ses lettres du mandat à la Cour suprême du Canada plutôt que de juste les publier. Qu'est-ce qu'il essaye de cacher? Le leader parlementaire du gouvernement? En fait, je suis surpris d'entendre cela de la députée d'en face. Je suis un peu déçu. Je pensais quant à déposer cette motion que le gouvernement était trop partisan ou travaillait trop pour travailler ensemble. C'était, on essaie de bâtir des ponts, un Parlement qui travaille ensemble. Je suis surpris d'en prendre cela de la députée d'en face. C'est la même opposition, bien sûr, qui a déposé une motion de confiance au gouvernement. Et il a voté à l'unanimité pour appuyer le gouvernement, mais de demander de continuer euh, en. Au pouvoir. Je pense que le mandat était clair pour nous tous, non seulement les euh, conseils du ministre, les adjoints parlementaires, des euh, simples députés, c'est de créer une province où les gens puissent bâtir et élever une famille et un, major, un gouvernement en majorité euh, progressiste, conservateur, stable et fort. Elle la, l'a fait. Conclusion, vote différé sur la motion du projet de loi, euh, de, sans, loi de loi pour protéger l'accès à certaines infrastructures de transport, convoquez les députés, sonnerie de cinq minutes.